Mohamed Loukal, l'ancien ministre des Finances, placé à son tour en détention. Noureddine Bedoui placé sous contrôle judiciaire. Mohamed Loukal, l'ancien ministre des Finances, placé à son tour en détention. Les incarcérations des anciens ministres du régime Bouteflika se poursuivent encore et toujours en Algérie. Ce dimanche 26 septembre, l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, et ministre des Finances, Mohamed Loukal, qui a été placé en détention par un juge d'instruction au pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le crime financier et économique près le tribunal de Sidi Mamed, a pu confirmer Algérie par auprès de plusieurs sources concordantes. Mohamed Loukal a été inculpé de plusieurs crimes liés à des scandales de corruption, d'abus de fonction et d'octroi de privilèges illicites à des tiers ce parti. Il est à signaler que Mohamed Loukal est dans le collimateur de la justice algérienne depuis début avril 2019, où il avait été entendu par le parquet du tribunal de Sidi Mohamed sur des soupçons notamment de dilapidation de fonds publics. À l'époque, la justice algérienne avait annoncé le 20 avril 2019 avoir convoqué Mohamed Loukal en compagnie de l'ex-premier ministre Ahmed Ouyaya, sans préciser si elle souhaitait les entendre comme témoins ou suspects. Mohamed Loukal a fait partie des premiers personnages influents du régime Bouteflika qui ont Intéressé de près la justice algérienne au lendemain du départ du pouvoir le 2 avril 2019 du président Abdelaziz Bouteflika, contraint à la démission par un mouvement de contestation inédite appelé le Irak. Après avoir été oublié pendant plus de deux ans, Mohamed Loukal a été cité une nouvelle fois dans une série d'enquêtes sur des faits de corruption contre plusieurs puissants hommes, d'affaires et contre de hauts responsables de l'État. Mohamed Loukal était le président directeur général de la Banque extérieure d'Algérie de 2001 à 2016 puis gouverneur de la Banque d'Algérie de 2016 à 2019. Du 31 mars 2019 au 4 janvier 2020, il avait occupé les fonctions de ministre des Finances. Il est considéré comme l'une des boîtes noires des opérations financières du régime Bouteflika, ses partisans saluent. Tout de même, en lui un banquier intelligent et financier très compétent ou fin connaisseur des enjeux financiers modernes. Même ses adversaires reconnaissent lui un chevronné banquier. La déchéance de Mohamed Loukal ne manquera pas de susciter de nombreux scandales dans les jours à venir. Nous y reviendrons. Il est aujourd'hui le 19 e ancien ministre algérien qui se retrouve, derrière les barres Nourdine Bedoui placé sous contrôle judiciaire. Rien ne va plus pour le dernier Premier Ministre de Bouteflika. Nourdine Bedoui, qui a pu jusque-là éviter le sort réservé à Ouyaïa et Solal, vient de faire face à une décision du juge du tribunal de Sidi Mamed. Même si l'ancien Premier Ministre évite, encore une fois la prison, il n'en sort pas tout à fait indemne. En effet, aujourd'hui, le 26 septembre 2021, le tribunal de Sidi Mahmed vient, de mettre l'ancien premier ministre Nourodine Bedoui sous contrôle judiciaire. Une décision du juge qui s'accompagne d'une interdiction de quitter le territoire national, vu que le passeport de l'ancien responsable a été également confisqué. Bedoui qui a été premier ministre alors que Bouteflika s'apprêtait à sortir par la petite porte d'El Mouradia, a été rattrapé par plusieurs scandales qui lui, ont valu sa convocation par la justice algérienne. Corruption. Abus de pouvoir, dilapidation et détournement de foncier, Bedoui risque gros. Même si les accusations portées contre Bedouin ne concernent pas la période où il occupait le poste de Premier Ministre, cela n'empêche pas qu'elle puisse lui valoir la prison. Une épée de Damoclès est suspendue au-dessus de sa tête. Bedouin est notamment, accusé d'avoir octroyé illégalement plusieurs marchés à des entrepreneurs qui ne remplissaient pas les conditions légales et qui ne respectait pas les normes nécessaires à la réalisation de ses projets. Les accusations portées à l'encontre de Bedoui concernent les affaires de corruption qui remontent à l'époque où il occupait le poste de Wally de Constantine. C'était avant qu'on le nomme ministre, de la formation professionnelle, puis ministre de l'Intérieur et enfin Premier ministre jusqu'au 19 décembre 2019.